Bonjour à tous, nous sommes actuellement au Journée Nationale des Scouts Unitaires de France et on a profité pour faire un peu de lèche-vitrine puisque le stand de la Malsuf, c'est la boutique des Scouts Unitaires de France, était présent et là on a observé un peu la question des hachettes et on a un modèle à te proposer qui a l'air assez sympa qui te permettra peut-être d'évoluer par rapport aux hachettes habituelles Donc là, ça c'est celle que tu connais, c'est la hachette en bois avec une lame qui est indémanchable par le haut parce que par le bas ça ne pose pas de gros problème c'est cette hachette là qu'on connaît tous et qu'on a quasiment tous dans une unité. Nous, on a un autre truc à te montrer qui nous paraît un peu plus intéressant comme modèle. On le connaissait sous, sous la marque Fiskars et là il est sous une marque allemande. Ce modèle, c'est la Tomahawk, comme les indiens, sauf que c'est les indiens allemands. Il doit faire un cri un peu différent. Quel est intérêt Elle a un manche en plastique. Elle a une lame qui est beaucoup plus intégrée dans le manche en plastique. Le gros intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus ergonomique. Il tient beaucoup mieux en main, elle est plus légère. Il n'y a pas le risque d'avoir un machin qui se descend là comme ça de manière impossible et euh, elle est beaucoup plus précise, du coup c'est beaucoup plus adapté à des petites mains comme nos louveteaux, comme nos scouts, euh, bon louveteaux faut voir, hein. mais en tout cas pour les scouts. Un autre point intéressant c'est qu'elle a des vis ici qui permettent si le manche est cassé ou si le manche est abîmé, de pouvoir changer le manche et le séparer de la lame et le remplacer par un autre. La clé Allen est glissée ici théoriquement, euh, bon euh, c'est un endroit où pour le moment qu'elle est perdue en 5 minutes en camp, il faut pouvoir la stocker ailleurs. Maintenant c'est des clés Allen classiques, tout ce qui est a plus banal qu'on utilise pour euh, un vélo ou plein de choses comme ça. L'autre intérêt, comme la fiscar, c'est que ce manche est arrondi, il prend vraiment la forme du mouvement, et du coup le geste, il est tout de suite accompagné. C'est que dès que je suis en arrière, elle est un peu en équilibre ici, et dès que je baisse, elle part naturellement, ce qui donne d'un coup beaucoup plus de force sur le geste, et du coup un geste un peu plus efficace que la, le manche en bois qu'on a habituellement, ou des manches, ou des manches droits comme cela où là il n'y a aucune efficacité par rapport à celle-là, enfin moins. Okay. Donc là on a vu la petite, il faut savoir que celle-là a aussi sa grande sœur ici, qui est beaucoup plus efficace pour les gros arbres. Euh, elle tiendra évidemment à demain dans ce cas-là, hein, parce que vu la taille, il n'y a pas trop de solutions. Un autre point sur cette hachette-là, c'est qu'ils sont pris il est de 30 euros à la malsuf c'est pas vous faire de la pub pour l'histoire de prix, c'est juste dire que ça ne vaut que 30 euros 30 euros pour 7 ans ou 10 ans, euh, ça vaut le coup d'y réfléchir par rapport à une hachette en bois euh, qui prend le risque de se déboîter, qui prend le risque de s'user j'ai fait mon unité déjà deux fois avec des fiscars, 10 ans plus tard, elles sont toujours là, ces, ces hachettes et elles n'ont pas bougé en état, hormis euh, quelques coups sur des pierres qui font que la lame s'est un peu abîmée mais pour le reste, euh, elle n'a pas bougé merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ça t'a plu dans ce cas-là n'hésite pas à liker ou mettre un pouce bleu selon là où tu vois la vidéo. Abonne-toi à nos chaînes YouTube ou Facebook ou Instagram ou Snapchat d'ailleurs. Si tu as deux suggestions de matériel sur lesquelles tu voudrais avoir un avis de notre part ou tu voudrais qu'on le présente, n'hésite pas à nous contacter. Ce euh, sera avec plaisir. Si ça peut aider les autres unités, si tu as une bonne idée, ça vaut le coup quand même de le partager aux autres. La toile scoute.